Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Roucher, aujourd'hui je crois 40ème journal de cas. C'est incroyable. Alors, la page du jour, qui est par terre, représente, comme vous pouvez le voir, une banlieue, un serpent et un cerf-volant. Alors, euh, c'est en fait un flash nostalgique du personnage principal qui euh, mêle son champ de vision à ses souvenirs ou euh, le contraire plutôt, qui euh, se prend de nostalgie alors qu'il erre dans un quartier euh, malfamé. Il se rappelle euh, quand il était enfant et qu'il euh, jouait avec un cerf-volant. Et puis, euh, dans la banlieue, il y a un serpent qui représente euh, le mal, le danger, la corruption, la corrosion même. Et puis, euh, je retouche quasiment jamais mes dessins. Mais euh, là, je pense que je vais le scanner en flashant un peu le dessin pour lui donner euh, comme une lumière un petit peu... Euh, un peu flashback quoi comme euh, si euh, des souvenirs lui revenaient par euh, flash quoi donc je vais vous mettre le, le dessin scanné euh, en surimpression à la fin de la vidéo bon euh, c'est pas un, un dessin particulièrement compliqué euh, j'y ai passé assez peu de temps mais par ailleurs euh, j'ai utilisé le temps euh, j'avais à disposition pour euh, relire une partie de mon roman, du coup la partie liée à cette illustration. Et euh, ça va, je trouve que c'est bien. Donc euh, j'ai très hâte que vous euh, le découvriez. Et euh, moi je vous dis euh, à demain.